Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié au nouveau processeur d'AMD, les Phenom 2 X4. Annoncé pour le 8 janvier 2009, ces nouveaux modèles d'AMD apportent le support des sockets AM2 et AM3, Les 3 GHz de fréquence de base, un cache total de 8 Mo, une gravure à 45 nanomètres. Oui vous l'avez bien entendu, ce processeur supportera non seulement le socket M2 ⁇ et donc le contrôle des mémoires DDR2, mais également les modules DDR3, grâce à sa compatibilité sur socket M3. Cela rend ce processeur idéal pour switcher progressivement de la M2 ⁇ à la M3. Au niveau du corps, AMD, en plus de l'augmentation de la fréquence maximale qui passe à 3 GHz, Ajouter ajouté 4 mégas de cache supplémentaire. Ainsi, pour résumer ce nouveau phénomène, c'est avant tout une plus grande vitesse, plus de cache et surtout le support DDR2 et DDR3. Plus de performance Oui mais à quel prix On se souvient tous de la technologie Cool Quiet AMD qui permet de réduire considérablement la consommation de votre ordinateur. Pour cette nouvelle série, AMD a de nouveau opté pour cette technologie qui s'accompagne d'un dégagement de température encore plus réduit grâce à la gravure en 45 nanomètres et tout cela en respectant les normes ENERGY STAR 5.0 AMD a choisi de lancer pour le début de l'année 2009 deux nouveaux processeurs de cette série Il s'agit du Phenom 2 X4 920 cadencé à 2.8 GHz pour un prix de 235 dollars et le Phenom 2 X4 940, qui lui est cadencé à 3 GHz avec les coefficients débloqués pour 275 Cela nous mène à la question de l'overclocking. AMD a diffusé ces derniers mois les premiers samples du Phenom 2 940. Et les premiers résultats ont, il faut l'avouer, dépassé les attentes de nos amis overclockers. Le record actuel est d'environ 6 GHz sous LN2 avec zéro call bug relaté pour le moment. AMD distribue également avec cette nouvelle série le logiciel nommé Overdrive 3.0. Cette nouvelle version vous permet de voir et d'appliquer directement depuis votre bureau les différents voltages applicables au processeur. Un véritable confort pour les overclockers, ce petit logiciel permet également la réalisation de quelques benches destinés à vérifier la stabilité du processeur. Le phénomène 2 X4 serait-il donc le successeur du Celeron en ce qui concerne les records de fréquence Nous le découvrirons certainement dans les mois à venir. Ainsi s'achève cet épisode, mon overclocking à tous pour cette nouvelle année 2009. C'était là pour vous servir, ciao